Donc, on a vu lors d'une leçon précédente comment générer du texte euh, aléatoire de façon à pouvoir facilement travailler dans Word, surtout pendant qu'on est en train de l'apprendre. Alors là, on va faire exactement ce qu'on a mentionné. On a dit qu'on allait souvent utiliser cette commande-là. On va l'invoquer immédiatement en faisant « égal lorem » pour se générer du texte qui est du faux latin, euh, qu'on appelle du lorem ipsum. Donc, « égal lorem 50,10 » pour me générer 50 paragraphes de 10 phrases chacun. Donc, euh, voilà, je ferme ma parenthèse et lorsque j'appuie sur « Entrée euh, », Word me génère euh, 50 paragraphes de 10 phrases chacun, les phrases étant euh, séparées chacune par un point. C'est ça qui fait que mes paragraphes sont de longueur différente. c'est pas des lignes, mais bien des phrases que Word génère de façon aléatoire. Donc, j'ai 7 pages qui vient de créer. Si je regarde ici au bas de, ma, de mon euh, document Word, euh, je suis à la page 7 sur 7. Maintenant ce qui serait intéressant de savoir c'est la façon efficace de naviguer notre document à partir du clavier au lieu de devoir toujours recourir à la souris et de se déplacer tout le temps en utilisant soit la roulette ou bien euh, les barres de défilement sur le côté, la barre de défilement verticale comme je viens de le faire. Donc, il y a une façon bien efficace d'utiliser notre clavier. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a trois touches, trois sortes de touches qu'on va utiliser très, très, très régulièrement. La première, ça se trouve, être nos flèches haut et bas, gauche et droite. Donc, euh, mes flèches gauche et droite vont me permettre de me déplacer d'un seul caractère à la fois euh, vers la droite si j'appuie sur ma flèche droite, bien sûr, comme je suis en train de le faire présentement, ou vers la gauche. Euh, toujours un caractère à la fois quand j'appuie sur cette, euh, cette touche-là. Donc ensuite, j'ai mes flèches haut et bas qui vont me permettre de me déplacer d'une ligne à la fois. Donc ça, jusque-là, c'est assez intuitif. Il euh, n'y a, y a, a rien de sorcier là-dedans. Ce qui est intéressant, par contre, c'est quand on ajoute la touche contrôle. La touche Control vient augmenter toutes les actions qu'on fait euh, avec nos touches de déplacement avec le clavier. Donc, je vous donne un exemple immédiatement. Si j'appuie sur « Ctrl et que je me déplace vers la droite, là, c'est un mot à la fois que je saute. Vous voyez mon curseur sauter un mot au complet à la fois parce que je tiens la touche « Contrôle » enfoncée et j'appuie sur la flèche vers la droite. Même chose si je me déplace vers la gauche. Si j'ai besoin de me déplacer de deux ou trois mots, je peux le faire très facilement en tenant ma touche « Ctrl enfoncée et en appuyant sur la flèche de gauche. Maintenant, on a vu tout à l'heure que la flèche de haut en bas c'était une ligne à la fois. Si, si je tiens ma touche contrôle enfoncée, eh bien, encore une fois, Contrôle » va augmenter l'effet, c'est-à-dire qu'ici, je vais me déplacer d'un paragraphe à la fois. Donc, seulement en me souvenant du fait que la touche Contrôle augmente le déplacement de mon curseur, je vais toujours très facilement pouvoir naviguer mon document de cette façon-là. La deuxième famille de touches, maintenant, ça se trouve à être la la les deux touches « Fin » et « Début ». Donc, si j'appuie sur la touche « Fin », alors euh, j'appuie sur la touche « Fin » maintenant, comme son nom l'indique, mon curseur va se déplacer à la fin de ma ligne active présentement. Donc, il clignote à la fin. Si je veux retourner au début, au lieu d'utiliser la souris, puis d'aller cliquer à côté du mot « Lorem, je vais tout simplement cliquer sur « Début ». Et Word va ramener mon curseur directement au début de la ligne. Comme on l'a vu avec les flèches, la touche CTRL va augmenter cet effet-là. Donc si je touche, si j'appuie immédiatement sur la touche fin et puis euh, CTRL, pardon, je la tiens enfoncée et j'appuie sur fin, le Word va m'envoyer directement à la fin de mon document. Voyez-vous ici, j'ai mon curseur qui clignote, la page est vide, il n'y a plus rien à la fin et je suis à la page 7 sur 7 ma barre de défilement est à côté, en bas, complètement ici. Donc, mes trois indicateurs comme quoi je suis à la fin de mon document, là. Euh, ma barre de défilement qui est à côté, ma page 7 sur 7 ici, et puis bien sûr, le fait qu'il n'y a, a plus de pages qui suivent celle-là. Donc, si je veux retourner au tout début de mon document, tout ce que j'ai à faire, c'est simplement de toujours tenir ma touche « Contrôle » enfoncée, et je vais appuyer sur la touche « Début ». Et à ce moment-là, Word va me ramener complètement au début, euh, avant le premier caractère de ma première page. Vous pouvez voir que ma barre de défilement, juste ici, est retournée en haut complètement. Donc, encore une fois, c'est très rapide et ça me permet de me déplacer plus rapidement à l'intérieur de mon document. Les dernières touches qu'on va voir, les dernières touches de déplacement qu'on va voir, sont les touches « page suivante » et « page précédente ». Là, il y a une particularité euh, qu'il faut... Tenir en compte, donc quand on utilise page suivante, euh, sans aucune modification, sans la touche Contrôle, ce qui se passe exactement, c'est que Word en réalité va se déplacer d'un écran à la fois. Donc, page suivante seule, au lieu de descendre d'une page au complet comme on serait porté à le croire il va descendre d'un écran au complet. Donc vous voyez, quand j'appuie dessus, j'ai descendu environ d'une demi-page. Si vous regardez le, les, les lettres en haut de ma page présentement, là, le petit « Quam Donek euh, », si je monte d'une page euh, en faisant « Page précédente euh, », les mots sont ici au bas de, de ma page présentement. Donc ça se trouve à être vraiment un écran si j'utilise pas la touche « contrôle Et au contraire, si j'appuie sur « contrôle à ce moment-là, je vais me déplacer d'une page complète, donc une vraie page papier. Je me retrouve au début de la page 2, page 3, page 4, page 5, page 6 et page 7 en, en tenant tout simplement « contrôle » enfoncé et en appuyant sur « page suivante ». Et « page précédente », si je tiens ma touche « contrôle » enfoncé, même chose, je vais naviguer vers le début de mon document. Je suis à la page 2 présentement et de retour à la page 1, comme ça. Donc, « Page suivante » et « Page précédente » sans la touche « Contrôle. Ça va être un écran, ça me permet de pouvoir aller plus bas dans ma page. Euh, et ensuite, si j'appuie sur « Ctrl Page suivante », je vais me déplacer d'une page au complet. Donc voilà, dans la prochaine euh, capsule, on va voir comment on peut sélectionner du texte rapidement en utilisant notre clavier et la souris.